téléphone ne même pas te faire la ne pas Tout le est fini. Mais pas ta aller, non? mais même pas la faire même